Vas-y, suis-moi maintenant. Ah, C'est bon Ouais, vas-y, vas-y. Ouais. Peut-être que je devrais changer d'arme. Ils promettent à cabaner. Marotte. Dirik. Il y a qui monte. Oh, Ding, bang, ring! de savoir combien vous êtes. Tout ça tout Je vais ça là. De toute mon arme. Tellement feignant, tu vois, gros. J'étais à côté, j'avais ma club dans la main. J'ai juste sauté en croyant que j'allais monter. Je ne veux pas péter. Vous savez comment ça va finir? Ah, il est cassé. <rire> il te tape. Hein. <rire> <rire> Ils veulent mes petites fesses. Hein. Ah ils veulent ton cul, ils veulent ton cul. Ouais, Mon, petit cul. Mon petit cul Mon petit <rire> cul. Putain là c'est bon, ça y est parti. Kiglo, est-ce que t'es encore sur le stream ah, le bâtard Oh. Putain. Je suis en train de tirer de latte et il y avait un zombie en plus devant moi genre j'ai fait ah oh. ah mais gros Zilla. Je te revaudrai ça, un jour. De ma gueule. Cas, hein Merde C'était pas prévu dans le plan, ça Je suis venu, ton plus, j'étais même pas prêt, quoi. Du coup, t'as niqué deux singes. Ouais. Je vous aurai tous Mais plus tard Arrêtez de me cogner, là S'il vous plaît. Alors, c'est ça votre tactique Vous agglutiner autour de mon cul pas cassé, pas cassé. Putain il va tuer qu'un zombie. Ah il peut pas en tuer qu'un. Non mais tu m'as compris. Hey, pourquoi je... Ouais ouais. <rire> Ouais, là, tu dis ça. Non. Quoi, non T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète, c'est bon. Okay. Parce que j'ai pris le propus, elle ça m'a marqué le truc, mais je l'avais pas en bas. Mmh. Et au même moment, je me suis pris une baffe dans le dos. Ah ouais. Mais ça l'a fait. C'est ouais, bon, arrêtez, là. Des... Ouf. Oh. Quoi Quoi Non, ces horreurs sont tellement T'inquiète, t'inquiète. cassé. En plus Ça part en vrille. Ah mais c'est con pour toi. Non. Oh. Tiens, tu vas prendre le mien Je d'autre, ce truc partout! la voilà, euh, s'il y a besoin. Non, c'est bon, ça va aller. <rire> Mais ça ces trucs, c'est vraiment. Ah là là. Tu l'as posé mmh. Ding. C'est un grip, hein, le bordel. Et il est cassé où? Ouais. Ouah, wow, la grande double que j'ai pris! Oh, oh. Je me suis fait doser! Attends, écarté du au de merde là. Je vais oui. lui garder quand même le singe. Bien joué, non, t'as bien joué. Donc il y a aussi vraiment un spawn compliqué. Ça va être chaud. Fais gaffe à toi. Pars direct au pire. Pas Bravo. Peu... passer par là. Ah, il, y a, il y a un qui descend. Ouais, il... j'ai oh. ouais j'ai pas mis de puer, j'en ai quelques uns je ah, ces horreurs sont tellement affectueuses Et tu vois genre le truc c'est que j'essaye de pas mourir dans des endroits, <rire> tu vois genre, des fois je me mets dans des endroits genre ouais pour aller très après c'est un peu un merdier quoi voilà c'est ça donc je on va dire si des... si je vois des zombies je cours à l'opposé pour pas me faire double tarte ouais, Même si on perd 30 secondes, je préfère me perdre 30 secondes que ce que genre à dire si je meurs. Oui, oui. Putain, ah il est pas mort encore quoi, c'est une Vas-y, viens au fond avec moi. Je vais t'attracer un peu plus. Ah, ouais, je crois qu'ils vont pull sur Rome. Ouais. Ouais. Vas-y, je monte. On va faire un tour. Je vais monter me tout en haut. Ouais, ah, ici. Ouais, quand même. pour un peu. Ouais, Je me ferai paniquer. Je n'ai rien à foutre de savoir combien vous êtes. Moi, je pars pas avec vous. Non. Tiens. Non, ils plaisantent pas, ces affoirés. Ben. encore là quoi <rire> Plus je les mange pas plus il dure longtemps quoi Putain le truc ouais, il est solide là. Ouais il pète Je sais pas où ils vont des fois c'est vrai qu'au final là, même là en... en faisant ça tu vois bien comment ils sont du coup après Te <rire> faire niquer quand on fera du, du mark 2 ça va être dur Hum. Mmh. Oui, mais au en fait j'essaie de trouver un... <rire> un. moyen de rester là, là, mais. C'est chaud. Ouf. Allez, vas-y, je les pète les direct Go fast. Ah, mais depuis tout à l'heure je fais à peu près ça. Mais c'est vrai que c'est pas facile des fois de rester au middle Ah ouais bah là Je vais te tuer Non c'est bon Vol Voilà, oh, c'est bon, on va le poser tous... Qu'est-ce que... On oh, va tranquille Je vais faire un petit tour dans le... dedans avec eux Nice bella. Vol. Vol du sujet au dessus de la tête des zombies Non ce sens. Ouais là oh, oula. Oula oula. Oh. Ok. <rire> Tiens, <'es> vas <rire> Tu m'as regardé faire mes conneries. <rire> je regardais, j'étais à fond, j'étais en mode il va mourir, il va pas mourir, il va mourir ou. Putain en plus moi là c'était un moment un peu gros ah, Je voyais ça, donc j'étais à fond, j'étais en mode, va-t-il mourir <rire> Au moment où tu t'es fait soulever je me suis mangé une bonne baffe quoi. Oh c'était vraiment une de ouf. Quoi. Putain, elles en ai marre de tout ce qu'elle raconte elle, c'est mort. morte, je la prends plus elle. elle me saoule. oui. pas Attends, on l'a commencé à quelle heure celle-là là ? Derby, te rappelle, c'était encore là, à quelle heure on a commencé celle-là on, on commence à en avoir fait pas mal des packs. Hein. De c'était un peu chaud, yeah. hein Ah j'ai vu. Je pense que ça fait à peine 20 minutes, ouais 20 minutes. Parce que on avait commencé à, à 12h20, on avait pris 30 minutes donc, 5, donc ça fait 12h50 à peu près. Tant mmh. les trades et tuer les zombies, bah, tuer les zombies genre en gros et faire le rampant. Ouais, je balance un singe. Pssouf. Oula, je sais pas. Eh bah, regarde la rediff, frère. Voilà. J'en ai plus. Ouais, ouais, ouais. Tu veux que je traite vite fait ou pas mmh. tu, veux tu veux vraiment assurer ou pas Non, non, mais on va, on va, faire, on va faire sans, sans les un je t'inquiète. Je vais arrêter de, de, de pack ici, là, au pire. Arrêter de pack ici. Si, c'est parce que je pack ici. Sinon, normalement. Si je pack là, normalement, ça meurt pas. Normalement. Non. J'ai autant de succès Des monstres. Vous faites partie d'un gang ou quoi Ça fait 21 minutes. T'es où euh, C'est un langue euh, qui t'a eu. Non rapide. non, rapide. Ouais J'ai un singe. Ouais fuck. Il le temps. J'ai pas envie d'en parler. Ni maintenant, ni jamais. <rire> Quoi avec son gros truc toi les mains. Ouais ouais. <rire> a un problème je vole. Putain mais <rire> en plus le truc, c'est que j'ai tourné deux secondes la tête pour regarder un truc sur mon deuxième écran. Toujours <rire> comme ça hein. Et la bon... C'est soit ça, soit il se passe un truc de ouf euh, dans la carte euh, d'inhabituel. Enfin, c'est pareil quand je meurs, la plupart du temps c'est que je regarde mon chat comme un gland. Merci Derby. 22 minutes, en soit 22 minutes. Ouais. On va bientôt, on va bientôt finir. En plus, le fait que j'ai tourné comme un débile là, essayer d'en gagner un peu de temps, ça nous a forcément fait gagner du temps. Ah. oh, Ils vont où là les cons. Eh bon. Tout sur Misty, c'est ça que je dire? Je me fais reboucaner sur tous mes toits. Tranquille, viens là, toi. <rire> Il va faire demi-tour. Hein, ah, non, ah, wesh, putain, courir dans ce spawn. On sait que tes grosses fesses. descendent par où et vont mettre du temps à arriver. Ils arrivent. Fais gaffe à leur tour bizarre là. Il y en a encore, il y en a encore qui courent. Il y en a encore un. Il y en a plus. Il y en a plus. T'as les lents, il n'y a pas beaucoup de lents dans le couloir. Ouais, t'as bien fait. Bien C'est sympa de veiller sur moi. Bien joué bien Jouébine Si merde de chien je vais nous baiser à nous je vais nous baiser à nous Le Joe oh, Putain le sens est mort ils sont pleins <rire> Le sont est mort Cause il est solide, t'as vu ça Derby, pas comme toi? Toi t'es une... une grosse bouse. Bon, en fait, je suis plus solide quand j'ai pas un Masto. Je ah, je rigole Derby. Mais ouais, Cause, il est reconnu, euh, joueur solide. Un génie. Bon, en fait, quand il genre. Euh... Je parle plus. <rire> Vous faites pas trop d'idées. Quoi, quoi? Oh. Aïe, mais non, mais toi, putain de toi de merde. sa vigilance maintenant. Ouais, là, surtout qu'on est à la fin. Ouais. Ah ouais, mais je crois qu'on est vraiment à la fin là. Non, non. Ah, non. Putain, moi ouais, et mes élus. Ouais, genre Même moi avec euh, Flo, quand on était sur mob et quand la manche a duré 30, 30, 40 minutes, voire une heure. Et là je suis à Flo, c'est la fin. Non. You dead Je suis parti bon, là bas Ouais oh, je vais mourir je pense. Ouais. Sûr Non, <rire> non c'est bon. J'étais pas. hein. Ok j'en reviens en V23. Je ralentis, je ralentis. Ouais. Arrête de ma gueule T'as fait le bouclier oh, merde, <rire> non plus oh, merde mais regarde j'arrive pas à rentrer tu pars en couille avec ta merde là ouais là je <rire> j'en ai rien à foutre de savoir combien vous êtes moi je pars pas avec vous et à chaque fois je demandais à flo toutes les 28, mines. 28 minutes Ouais à chaque fois je demande à Flo c'est la fin non c'est la fin <rire> non. On est bientôt arrivé C'est tellement ça genre Je pense que j'étais l'enfant casse couille genre en voyage Ah mais Oh ce truc il va me rendre fou là ce toit de merde là C'est toi le toit de merde Alors c'est ça votre tactique Vous agglutinez autour de mon cul Ouais, faut que je pose mon... <rire> je te reviens le paquet, tranquille. Ouais, ouais c'est mieux, avec... Ah, si y'en a qu'un qui fait son job dans l'histoire. Dans ouais, mmh. bah, y'en a qu'un qui fait son job dans l'histoire. Bah ouais, dans l'histoire. Ça veut dire que le deuxième, bah, il le fait pas. Fais gaffe, y'en a un qui vient sur toi. Bah, j'ai... Je le cherchais en plus, ce fils de flûte, je vais descendre. Du coup, il se barre à l'opposé. Oh. Il revient sur toi. Oh, mais... Oh Cette manche de l'infini, quoi. Elle aussi, voilà. ça fait deux manches <rire> vers l'infini, c'est bon. Vers l'infini et au-delà ah ouais, au-delà. J'en prends un peu, vas-y. Non. T'as pris quoi T'as pris des zombies là, non Ouais, j'en ai trois. Vas-y, viens monter. Il a Il est même pas mort, ton piège. Mais... Pédé. Oh là, derrière. Je l'ai vu, je l'ai vu. Avec son chapeau, melon. Du coup, il se mange son chapeau. Aïe, aïe, aïe. Oula. Non, non. Non. <coughs> son chapeau, son chapeau, melon. La gueule. Hum. Putain mais qu'est-ce qu'ils font Je sais pas, ils en ont marre aussi <rire> Ils Hum. même plus Hum. Hum. à l'époque. Hum. Bah, hum. Même le paralyseur il n'en veut plus. Là là là. Moi je veux des balles. Ou tirer. Il ouais, y en aura plus. Des balles Bah, alors, on a plus de mission max, qu'il euh, Ah Elle vient d'être dans le piège. On y est, ça y est. Putain ouais, mais attends, non c'est pas, pas de... vrai. Non. non, non. Vas-y je singe. Il part. Mais rouge je me bloque deux fois avec C'était non, je vais aller là-bas, sinon faire la merde. Gros, deux fois je me chope le, le rebord du toit dans la gueule. Non, mais. Non, je reprends ouais. reprendre après. 33 minutes, vas-y, ta gueule, Derby. Non, je rigole, c'est merci, Derby. Ouais, bah, ben, ça fout le seum, quand même. Ouais, ça fout le seum, ouais. Et on... on croit que ça va être bientôt fini alors que rien du tout T'aurais pu compter le nombre de zombies qu'on a tués pour savoir combien nous en reste C'était mieux Genre j'ai eu le dernier ce quand même hein Ah merde, merde, merde Ça va pas être activé Ah ça m'a tué un peu mais... Pas tous Ah, on me bat les couilles Je retourne pas tout de suite attention à toi là. Parce qu'il n'y a pas de singe. Je suis là. Hum. Bon vas-y, je vais dans un piège. Le piège. This is a fucking handman. T'es sûr Oui. Bon bah allez, venez tous dans le truc de mort. J'ai ma Oh, y'en a un qui tourne. Attends, regarde, gros, j'ai cru qu'on allait avoir Regarde, regarde le lui là. Tu le vois ça. Lui là. <rire> Il tourne, court dans le vent là. Quand je l'ai vu, tu m'as dit, c'est la fin. J'ai vu ça, j'ai fait, oh putain, non, pas la déco. Euh, dose-le, dose-le se battre Ouais, ouais, baise-les tous. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Vas-y, ouais, ouais. Au courant, au courant. On est au courant. Faut qu'il y ait hein. il est tout le monde. Non, vas-y, on s'en fout. <rire> Putain. Il en reste encore Je sais Ah, il y en a un en haut là. Il mange de merci Derby Et prenais une arme chargée, plutôt Oh oui tain, tain, tain, tain, tain. Je t'en prie, hein. à toi l'honneur. Bah, c'est toi, c'est toi C'est moi Ah oui Non, c'est toi oh, wow. Viens ouais. voir ce que ça donne Qu'est-ce enfin, Qu que ça fait dehors Bah rien Ok. Bah, tu donnes. <rire> y'a rien d'allumé de, de, C'est pas vrai, c'est obligé. des petites lumières, hein, des petits trucs là. Le petit bac à punch. Merci, ah, ouais, ouais va vas-y. j'en y, y va, ouais, vas-y, vas-y. les vient sorcières. T'as rien pour les tirer. Ah, c'est allumé, regarde leur maison, elle est allumée. Ah euh, non ça change jamais Ah bah attends, on peut prendre des coups, on peut prendre de double coups ouais. oui. Tu pris double coup Non Pa pa pa ratata Vas-y on va avec les sorcières Ah bah oui Tu me fais confiance Ouais, bah, je te fais confiance On va être perdus C'est pas je... le bon chemin ça, depuis quand ça c'est le bon chemin Sérieux là tu vas me dire ça c'était le bon chemin Si tu me fais confiance Et là on voit qu'on avait des des atouts Mais non, on est terre. Et ouais <rire> T'as le paras ouais. vas passer par hein Parti la porte Wesh T'es passé toi Voilà C'est <rire> bon Oh courir vite, oui Oh oui <rire> Clé où c'est au combat, c'est là <rire> Et après on saute dans le trou ah ouais, vas-y, ouais note. Euh... C'est où le trou Ah ouais, on modifie, il me raque 2. Oh ouais, le para <rire> T'as le para modifié Oh ouais, il doit être trop bien. C'est pas gentil ce qu'elle a dit. A... Vas-y, on bute toutes les sorcières au pire qui arrivent. Vas-y. La on va voir est, si on a, euh, la y a une team 24 euh, sorcières, non Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, <rire> <rire> <rire> Oh là là, oh là là, oh là La team 24 sorcières. Oh, B23, ouais. Euh... Parce qu'on ouais, a ascensière illimité. On a même oh, pas d'atout. Euh... On tient <rire> On sort les bonus. J'ai ma gueule. Bien joué. Oh. Oh. Attends. Je vais faire un truc vite fait. Je avec des. Trucs et tout désolé, ça. désolé. Mets un coup de rafale. La rafale, la rafale, elle est où la rafale Elle est où la rafale la rafale voilà. Merci! <rire> <rire> <Kiki>. <rire> Et ben voilà. Oh. J'ai jamais quel. Bien joué. Bien joué. Nous l'avons eu du premier coup. C'est incroyable. Comme quoi ça Et paye ouais. de, de changer un peu de. Voir autre chose dans le com map. Casse les couilles. Mmh. C'est vrai, bon. En plus on a pas. La partie nous a pas forcément aidé. Mais carrément genre euh, perdu les bonus à la soixante. Soisse... Mm. Ah non, 60, je sais plus. Mm. Ah non qu'on ait plus les atouts et Qu'on ait plus les bonus et tout, c'était avant ah bon, mec, c'était vers 50. Euh... Non c'est dans les 60. Ah ouais, ouais c'était ouais. début de 60 hein. mm. Ouais bah c'est une five, on le euh, relancera, je le relancerai. Oh, Fuck. Nous verrons mm <laughs>